Bonjour à tous, Vincent. Alors on est parti faire le semis des curcubitacées. Je vais vous expliquer ce que c'est. Allez, on va semer sous la serre encore. Nous sommes le 15 avril. C'est la bonne période pour semer les curcubitacées. J'en ai juste fait 4 de bonheur il y a 14 jours que je re-rempoterai -re une autre fois. Dans des plus grands pots, hein, environ le double de ces pots en profondeur, puisque nous allons les planter que à partir du 14 mai. Je ne sais pas si vous connaissez les trois saints qui se terminent le 13 au soir, c'est les saintes glaces qui peuvent faire du mal. Alors, dans le coup, j'ai racheté des des d'estampe. Ce j'en avais pas fait l'an dernier, mais j'ai envie d'en refaire. Les potirons. Après les potis marrons de, que j'ai récupérés d'un de mes fruits. C'est assez facile à récupérer. Vous voyez, j'avais mis ça à sécher dans, dans deux, deux papiers absorbants. Et après, je les ai mis là-dedans pour les reconnaître. Des graines à son à son bel, c'est ce qui fait les petits potimarons euh, que vous voyez dans le commerce. Après des trombolinos, pareil que j'ai fait de ma semence. Ça ressemble à, à peu près à des grandes trompettes. C'est pour ça qu'ils appellent ça trombolino. Vous voyez les les graines, elles sont un peu plus petites ça ressemble un peu à courgette, mais c'est des courges quand même et ma fameuse courgette élite que je vais vous montrer euh, découpée, celle de 2017 euh, vu tout à l'heure le, le gros jour mettrai je n'ai pas dédoublé. vous voyez comment ça fait quand ça sèche c'est accroché voilà ça fait des belles petites graines Bon là, j'en ai largement de faire. c'était la courgette à faisait 4 kg 7 kilos. je récupère quand même dans la mesure du principe toutes les graines pour moi la nature nous l'offre. Alors je récupère tout ce qu'elle m'offre. C'est comme les plantes de tomates là. Il y a des rescapés, ils sont pas euh, jolis jolis mais je voulais pas les jeter. On jette jamais les les plantes chez nous. Après comment procéder au semis Déjà, faut remplir de terreau de semis. Là, vous voyez, il y a environ un petit centimètre de rebords qui manque dans le coup on va semer individuellement pour faciliter le rempotage bien les espacer là je vais, je vais en mettre euh, j'en ai déjà quatre je vais en mettre 15 15 courgettes pour mon ensuite en ressemer euh, dans, dans deux semaines J'aime bien étaler les SMI. Mais je vais faire le gros du SMI des curcubitacés ce week-end-là. Je vous rappelle, on est le 15 avril. Voilà comment faut procéder. Après, j'ai des petits... Là, ça sera pour les petits marrons tout à l'heure. faut que je retrouve les petits marquants. C'est tout simple. Hein. Un morceau de litho là c'était un bidon d'huile que j'ai découpé à ma guise bon c'est pas trop joli mais ce qui compte c'est de se repérer pour mettre des, des courgettes à la place des courges vous verrez dans les mois à venir les trombolinos ces courges là c'est impressionnant la place qu'elles prennent après une fois que je les ai mis bien en ligne on prend du terreau de semi on prend du terreau de semi et on met environ 0,8 cm centimètre de terre il faut bien bien tasser alors je vais pas vous montrer les tous les semis, parce que je vais en mettre deux en, en potiron. Des roses vives d'estampes aussi. Là, je vais en faire quatre. Dans le coup, je vais remplir deux bacs à poissons Et du coup, je vais modifier. Je vais enlever les tomates maintenant que prévoit prévoit du soleil et, et qu'elles ont bien poussé. Pour les enlever du châssis. Alors, je vous remercie et à bientôt. N'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce et un commentaire. À bientôt!